Je m'appelle Saïd Boukari, chef de service des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Tukuntuna et a pour mission d'acerner l'environnement. Avant le partenariat avec la mairie de Merelbek, le marché central était désordonné comme beaucoup d'autres marchés au Bénin. Les maladies étaient aussi récurrentes pour les usagers. Suite à ce constat amer, les idées de l'hygiène et assainissement ont vu le jour. Pour s'inscrire dans la logique de notre idée, nos services compétents ont organisé des formations à l'endroit des différentes structures et couches du marché central. Pour l'atteinte de nos objectifs, les séances de sensibilisation ont été faites au bénéfice des vendeurs en activité sur leurs différentes pratiques et pour les amener à un changement de comportement. Cette action menée au niveau des vendeuses de repas et de boissons se fait chaque jour du marché central de Tukantuna. Le comité chargé de mise en pratique des formations font des descentes inopinées dans le marché pour voir le niveau de compréhension et d'application des usagers. Toujours pour acerner le marché, les équipements de travail ont été dotés à l'équipe des femmes volontaires pour mener à bien leur activité. Le nettoyage s'effectue chaque veille du marché central par l'association des volontaires chargés de sa propriété. Elle se répartit en petits groupes au sein du marché. Les ordures autour sont évacuées. Tous ces efforts sont fournis à travers les activités menées grâce aux partenaires et ont permis d'avoir un marché santé. Alangwana, <laughs> but I am a good angel, a lambwana, but I am the good angel, a lambwana, <laughs> you don't know when, a